L'histoire parmi nous, c'est une propriété que nous avons gagnée. On fond et Baptiste en station gazoline située dans Delma 33, angle rue Toussaint-Ouverture et Delma 33. Nous locataire locataires Daniel Elitis. Nous faisons un contrat de bail avec Daniel de 1er mars 2011 pour 28 février 2021. Côté famille, c'est un seul contrat de bail que nous reconnaissons, que nous signons avec Daniel Elitis. À partir de 2019, le pays, Daniel, c'est un la a payé ce contrat de bail. Pas 10 000 pas 15 000 good, pas 30 000 et à fonctionner normalement. En 2021, après la mort de nous allons en pompe gazolin, nous nous avec Daniel. Nous disons, Daniel, que ce n'est pas possible pour que tout moi monde ça. et je ne nos loyers. C'est là que Daniel a déclaré nous-mêmes comme héritière de famille Lucas que c'est acheté, c'est acheté. Or, nous passions l'autre contrat que le contrat de bail avec Daniel Elitis. Nous pas passer à un notaire. Nous pas signer un acte de vote ou même cas dit que nous avons un papier au sein privé. Et même s'il si t'a au sein privé tout, faut passer à un notaire pour le déclarer. Par la suite, nous commençons à entamer la procédure judiciaire. Avec. En mars 2022, Daniel a une sommation pour famille famille le de 11 mars 2022. Côté dit que nous tous te, nou te présenté. Kaye, notaire, Charlotin, Jacques Qui situé dans delma 33 Ça t'est vraiment étonné Le m'apprendre ça Même moment moins yen de toi Que conversation que m'apprenne avec M. Charlotin Que disons Très soupe Que M. Charlotin déclarait Que lui même li, li pas reconnaître que était signé aucun contrat de vente, ou bien que nous tout tous nous côté pour nous faire une déclaration pour nous vendre ça sur la gasoline. Il dit, au contraire, nous a voulu Daniel négocier avec nous si nous avons acheter, pour tous les deux parties qui sont de leur prix, puis qu'il une déclaration de vente dans na la Ça qui pas jamais fait. En, en août 2022, moi, à et de l'hôtel Charlotte, j'étais accompagné de juge de paix Pierre Raphaël avec le greffier Raph jean juge de paix d'Elma, le 29 juillet 2022, côté que maître Charlotte dit que l'IPAT si, alors, il reconnaît signature dans le contrat de bail. Il ne reconnaît pas le contrat de, de vente avec nous. Donc oui, effectivement, il reconnaît le contrat de bail, signature dans le contrat de bail. Là. OK. Nous faisons déclaration ça. Pendant que l'avocat a fait recherche, de comment faire M. Kadir On va comme ça. Le dit, aller pour li vérifier. Il que monsieur prend deux premières pages, contrat de bail, que nous signons avec la, ave la li change, il fait un faux fo contrat de vente. Et il prend la même signature qui derrière le contrat de bail, côté tout héritier qui signé, c'est lui-même encore qui a annexé derrière le contrat de vente. D'après recherche que nous avons que monsieur dit que nous allons allé à un notaire à qui est situé dans la croix des bouquets. Lorsque l'avocat avocat prend information, nous jouons que notaire, étude notarial notaire à la a fait depuis en 2020, parce que notaire à Jean Emmanuel Alabi, est il mourit. Avocat, une autorisation de noyier quoi des bouquets, nous déplacer dans le cabinet à avec juge de paix, greffier, avocat qui était sur place là qui était là. Lorsque nous arrivons, nous commençons à faire recherche dans le cahier reçu des GI, nous allons aller checker dans le répertoire de nos terres. Nous allons regarder dans le cahier de nos terres de 2011 à 2013, nous ne voyons rien. C'est le ça, deux clercs qui sont dans le cabinet, qui présents dans le fait e et recherchent. Il dit qu'on que qui c'est Claudel, l'autre là la c'est Junior Ozias. D'après l'information, c'est lui-même qui peut faire succession avec Notaire Alabi dans l'étude. Il dit qu'on à ah, si nous cherchons que nous ne pa jouons pas de papier, il y a un ordinateur là, c'est un ordinateur ça, que M. Woni Alabi, qu'on utilise qui c'est neveu Emmanuel Alabi. C'est ordinateur sérieux qu'on utilise puis on fait faux acte Joselineo. Débarrassons ça, débarrassons ça notaire, là qu'on utilise là, ça faux acte là. Effectivement, nous joignent faux acte là. Côté moi pour le présenter, nous côté moi, moi faire photo. Moi, nous joignent faux acte que notaire, que notaire Alabi fait. Ok? Nous, je ne fais que notre... Et, et, et on Daniel Elitsus. Ok. Et moi, je verbal là tout. Côté que, moi, te demande juge de thème verbalisé. Ça que je te joigne. notaire Alabi. Nous notre que notaire on on la notre Nous que notre notre notre notre notre notre notre que nous pas j'en à la c'est pour une fois même malé là quand nous alors ok nous jouons les mêmes papiers à pantaj. ok côté que lui dit que eh, eh, à et yon à qui n a, n a, n a que théâtre et à bâtir et y'en a un qui n'a pas qu'un faux axe à mourir en 2006 ok ligue cas, case ligue folio Ligne tout cadre à clon bien élaborée. Les articles enregistrés, c'est pas je ne sais quel casier côté bon récipiés de DGI côté nous joignent côté que peut-être que Monsieur Técapéiel. Moi j'ai l'impression hm. que Monsieur Yoffin Barfou à clon et puis les joignent ont acquitté un DGI qui met des sous pour l'entier. Moi j'ai une déclaration DGI quoi des bouquets côté nous faire. Nous nous fait quas faire Recherche de 2010 à 2020, décembre 2020. Côté que y a dit, nous faire recherche. Pas un Kenyanien qui enregistré. C'est le ça n'a pas pris, que c'est gentil, c'est so gentil qui gagnait. dans faux à Daniel et ça. L'homme a contacté directeur. DGI Gratier qui c'est Honel Pochette. Honel Pochette, moi, bal balle toute possibilité vu la situation que j'ai eu pays. Je connais que zone n'est pas bon, c'est vrai. moi vais offrir pour mettre visa à ce domaine, n'a pas ses ce domaine, pour prendre un bus, pour rentrer à Bel Gratier, pour parler. moi vais offrir que je mw cherche à aller les le commissariat qui a gagné une grosse unité, qui a joué avec un commissaire pour te faciliter, on, on, on, on, comme je ça, on dit ça là, un chablende pour passer avec nous. Parce que comme on connaît que un chablende, qui a passé avec des gens qui ont mal passe sous pour te pour peut-être référer nous, même chablende, ça pour passer avec nous. Monsieur Onel Pochette n'a pas accepté. Moi, par contre, qui ça pour m'offrir M. Offrir? Monsieur Onel Pochette encore Monsieur, on n'a pas jamais accepté pour l'aller, pour l'ouvrir. Parce que l'ordonnance, que que vous avez dit que te avez dit que te avez dit la vous avez dit que pour que que faut nous mettons fin à la bagarre. Parce que vivre no pas en danger. Monsieur, il écrit dans le téléphone pour la menacer de mois avec Petit Moy. Il a même dit qu'il est quoi l'école Petit Mais il a dit le à la Il a le contrôle tout de la carrière. Si je ne peux pas le dossier, ça m'a moui. Je me deux plaintes de CPJ. Jusqu'à présent, je me suis un rien. Même si moi, je suis ça. Je me dis, dans le téléphone. Je me dis, monsieur, je suis un Arabi. vous dites que c'est ou même qui êtes dans le cabinet Emmanuel, Jean-Emmanuel Alabi. C'est l'ordinateur que vous utilisez. Comment vous faites Vous répondez, oui. Que maman même vous êtes là, vous un voix là que Daniel te avec un membre si, de famille. Mais nous pas nous pas un famille stupide, qui est un qui va passer l'école. jusqu'à ne vous ça. Moi, pas ça. Je ça. moi Je ça. ça. ne pas ça. maman Je ne pas ça. Je ça. Je ça. ne pas il y a quatre côtés de l'Homlen sécurité. Combien euh, les 10 achètes? Monsieur Daniel a achètes 300 000 goudes. S'il y a dollars ici. Bon, à l'époque. On mettait 40 gouttes ou 50 dollars. Mon m'aim sonjé qui tout ça. 300 000 dollars là, bah, c'est 60 000 On dit 60 000, 000 dollars ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'on consente à qu de niveau ça? <rire> Mais c'est lui-même qui connaît. C'est lui-même qui connaît qui est le monde, qui est-ce qui va le vendre, ni en ce même si tu n'as pas vendre 60 000, là allez ouais pour 60 un tu n'as pas vendre 000 euros. Par exemple c'était le de travailleurs qui étaient. Le travail dur. Dieu met Lucas était un de travailleurs. Un entrepreneur qui fait carrière dans le gaz seulement. La pleuve à 5h du matin, entre la calme à minuit, 11h du soir. Pour lui, s'il mourit pour demain, petit, lui, pas c'est misère. jeudi, à Daniel, pendant que famille, moi même particulièrement, a parlé là, me convaincée maman même pour le voir au Et puis, c'est Jounen jeudi, qui a ouvert pour nous. Où qu'on -mou est que maman m'aient mourri ses poignets nous couvrent cassés pour voilà bien ça. Ça veut dire euh, maman t'es loué le complet mais qu'on n'y a pas dans maman mourri dis lâcher lâcher. Dis lâcher lâcher et pratiquement maman loué le complet c'est pour moi c'est pour moi tout ma bouche oui maman loué le complet pour te capter on hypothèque que papa m'ait quitté oui banque n'a t'ait qu'on a ennuye nous oui premier chèque maman m'aide pour le payer on est en plein pour payer 2000 4000 dollars 20 à 2000 dollars le mois, fait 24000 dollars. Mais côté Daniel Baye, premier chèque sans provision à BPH de 20 dollars. Le banque là on y est, le là la de, Daniel tout bon pour, li, pour li payer chèque sans provision. Daniel passe lui un deuxième chèque sans provision. Pour 10 000 dollars. Mais il y a encore. 10 000 dollars. Prenez-le là. Le plus gros coup que je suis en joueur dans mes dernières éditions, c'est le butler. L'a gagné en coup pour tout bon. Il y a un butler en premier chèque. En premier montant de 5 000 dollars. Il y a un deuxième montant de 100 000 goudes, il y a un troisième montant de 2000 dollars américains. Depuis qui nous commençons commencé pour César? Depuis en 2012. Pour ces problèmes Pour, um, pour ces nous hum. commençons là en année ça. Les... Oui, c'est le cabinet M. Il a fait un bon travail. Mm -hmm. Mais à avez qui petit niveau le dossier là. Bon, est nous avons fini avec notre petit chèque là. Mm -hmm. Il n'y a pas de mais côté que BPH, tu condamné Daniel pour un an de prison. Ok? Pour un an d'emprisonnement. Si tu es sur Google, tu sur Daniel Elitus. Petite annonce le nouvel liste, c'est Ce pas moi qui faisais. Il y a eu, condamné pour un an. Le maman, moi, tout bon. Ça qui est pas, on... pas de prison, ça. Mais... Parce que, bon, il n'y a pas de jambes payées, chèque oui. là, non, c'est moi qui paye. Pour obliger à vendre notre bien, pour ne pas perdre l'hypothèque, il y a une sous-salte pour l'hypothèque dans la banque, l'endettement, l'obliger à payer. Il ne va jamais avoir un bout d'encore. Nous entamons la justice avec le tribunal de paix d'Elma. Le 11, il est présenté. Oui, 11, 11, 11. mois moi ça, 11 janvier 2022. Côté il est présenté, il dit qu'on s'accueille. Il présente avec papier chaloté. Il hein? a courage Il présenter avec faux acte à la bien, hein? avec tout saut. Il a le cul, malgré qu'on que va bon. Lundi, nous gardons nos jeunes deux premiers papiers de contrat de bain. Nous avons monsieur Changel Il mettait contrat de vente. Il présente à toute madame. Hein? Ça veut dire que vous montrez. Wow, même madame, même monsieur, c'est même plus, même plus mal. Pas différence. Le, il dit que oui, que contrat de bail moyen, il faut. Qu'on y a un juge, il dit, pas de problème. Nou nous pouvons accélérer, nous pouvons camper sous article 27, code civil, procédure civile. Puisque vous déclarez que papier, acte de bail, madame, il faut, la justice va Huit jours, francs, pour déposer plainte dans le cabinet d'instruction contre les familles, ça, que on dit qu'ils présentent, au faux acte de bail. là. vous ne pas que le jugement a continué de faire en compte. Il a continué jugement. Mais Déjà, il lui-même. C'est la justice pour qu'il y ait Pochette honères Puis on demande de qui prévient comment faire que Daniel gagne papier sans so, nos faux Parce que pour un homme qui est en hôtel, pour aller déjà, il peut l'enregistrer. Mais il faut que le papier can et quand déclaration hôtel, pour venir vers lui. Puis on mette ça so pour l'enregistrer. À qui ça l'allait? aller Juste faut que le jeune homme mette un pour lui. Mais qu'on y a ça qui camper le ciel Qu'on y a là nous retournons encore le 24 janvier, parce que la justice bat 8 jours. Loi a dit qu'il y a 8 jours francs pour porter plainte pour nous, pour faire bien que le contrat de barre n'est pas bon. Le monsieur Paret, monsieur vient avec un certificat que il plainte pour nous fait après 10 jours. C'est un monde qui a fait, on dit la 3 il a traîné le dossier, mais au fond, il connaît qu'il est un fausseur. Ce escou, qu'on a dit que le juge n'a pas jugé l'affaire, il a fait appel. Ce qu'on a fait appel là. Mais pendant, il a fait appel là, allez, moi, écoulez. C'est juste, on dit la trois, c'est juste, on dit la trois pour traîner le dossier, pour le décourager moi-même m'a demandé pour commissaire du gouvernement m'a mm demandé -hmm. pour doyenn yo m'a demandé pour directeur des JUI central là mm -hmm. c'est pour convoquer monsieur Onel pochette notre bureau central là pour demander comment faire que ou mettez un saut comment fait que on faut un contrat ou on faut acte de, de, de, de, de on faut acte que car comment faire des il a quasi il folio qui moyen que Axal qui est c'est ça me donne un méconé. Dans le message là, c'est pour la justice, Marie, c'est pour premièrement pour étudier notre notre terre ça la bien c'est pour pas gens mauvais mm encore. -hmm. Parce que là ça sont gros gros infractions mm -hmm. ou pas capable bah on nous faut axant consentement vendeur là. Nous pas gens aignés comme signature nous qui cal notre terre. C'est pour yon convoquer Mounsa Woni Alabi, ni Qui a te dit que c'est l'ordinateur, c'est lui-même qui bâti Jocelyne. C'est pour lui dire comment le fait, qui confiou l'eau, que t'es avec Daniel, comment fait Daniel gagner papier ça. Faut à ça que nous-mêmes familles héritier que nous-mêmes familles que nous pas au courant, que nous pas chambres présenter même mêmes fois, car là. Merci.